Issa Gaye, Mangile Nui Issa, Mangile Nui Kumba. Voilà, je suis président de l'Association nationale des anciens militaires invalides du Sénégal, 4 avril mm. bi, euh, 2023, mon mois 63 ans, uh, fête indépendance au Réou Sénégal. Je euh, suis en train de pour que je a une importance, une importance. Et Kumba, National, donc, nationale, même, l'opposition qui Sénégalais. Ce fête-là, hein que les Sénégalais, ce fête-là, mmh. au-delà même des politiques. D'accord. Quand on voit que euh, c'est un fête indépendant, c'est-à-dire la oui fête indépendant pour le Sénégal. N'ak voit que l'opposition qui est au Sénégal, euh, il oui. euh, y a une carte d'invitation pour nous faire une fête nationale. Pratiquement, nous avons déjà décliné l'UNIMEL. Comment est-ce que vous avez-vous dit Moi, je pense que c'est un patriote, hein demain on est les patriotes mais patriotes vous que des des des tout on a beaucoup parce que la politique terrain là ramener un parce que la politique c'est c'est c'est l'affaire des de, de la cité oui. C'est la fédéralité. Mm -hmm. hein? Donc, euh, je pense que nous, nous voulons nous boycotter. Parce que c'est une fête qui est nationale. Hein? Au-delà des politiques, il y a ce qu'on appelle euh, euh, euh, des gobies de forum. Des gobies de Tant politique, politiques, mais nous, nous, fête respecter nous, Respecter le, le, euh, la nation. Hein? Euh, parce que c'est la nation qui fait ensemble. Donc euh, je pense que... Lol, Mais on D'accord. Euh, Isa, nous avons dit qu que le Sénégal à indépendance a France, à sont France, et que que le Sénégal, a que le Sénégal a en tant qu'ancien militaire Qu'est-ce oui, que que parce que les lois, les lois, nous sommes d'aimer. Nous nous des nous là c'est beau le nek mais 60 donc mon changement pour parce que nous sommes un pays sous-développé donc je pense que le l'essentiel c'est que nous le Alhamdulillah, il néqué, Alhamdulillah, je je suis content de me et c'est une grande mais même si nous, nous, nous avons un de médias, comme Sénégal, comme le la France est contrôlée, de la France, même que Fabi, c'est ce que Je comme dit, Donc, Donc, et et mamo ngui fi départ de pas au regard des autres pays de l'Afrique on tugal d'autres pays de l'Afrique parce que nous sommes bien cotés en Afrique donc euh, je pense que li wara wax moi nan lañuy def gueneci et si yon bobu le président Macky Nene nek président Macky yon bobu le nek moungi ci yemm ay ay efforts parce que bo xolé côté Baïni bo xolé côté Guédiaway et l'insecterie nous donc nous pas donc je pense que nous donc a eu politique mais si donc au niveau mondial donc il y a une crise qui est mondiale une crise qui est mondiale le le temps ne parvient plus à à souvenir à ces, à ces populations. Hein? Donc, euh, je pense que l'on euh, L'État, euh, nous, l'État, nous avons appelé Sénégal un Sambia. Nous aussi, nous avons appelé le Sénégal euh, le Sénégal. Nous avons appelé Nous sommes contents de En tant qu'ancien militaire, il y a une armée sénégalaise qui a été amenée à Voilà parce que jamba euh, depuis 60 faut euh, depuis 60 faut hein? donc je parce que dem ah, l'ourcq dehins, dehins, dehins, métré. Ah, il reste métré sur le plan international. L'armée sénégalaise, mais l'armée sénégalaise a de nouveaux exercices sur le plan international. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alhamdulillah, parce que nous, nous dembanyu, nous nous le casse sur le plan défense. Donc. Euh, il mm -hmm. y éléments de donc des armées sénégalaise et ils qui ont D'accord. Nous avons aussi militaires invalides, des anciens militaires. Il y a des gens qui ont actuellement. Ils ont apparemment. C'est ce que nous avons Nous dans un dans ad hoc, nous comité ad hoc, nous nous des Finances, ou développement social, donc avons vu que nous Donc, nous uh, vu nous avons nous uh, avons oui, et y gens qui sont leur catégorie. Les grands invités, ils qui sont en train de se faire. Ils des sont en train de se faire. Ils sont en train de se de se faire. Ils sont 4 4000 logements moi vous n'êtes rien si vous avez couverture sanitaire aussi inshallah vous vous avez transport dégradé vous rien vous couverture sanitaire vous rien inshallah dans tout le Sénégal il une pharmacie agréée et gratuitement, soigné donc au oh, oh, Sénégal. Comme ça, vous avez pour améliorer ce uh, Oui, il oui. y a depuis Depuis commencé parce que euh, fait un mais Inch'Allah, il fait en et et c'est qui président président de D'accord. Voilà pour des dernières questions. 4 le 4 avril Est-ce que des avez défilé du côté président ou militaire invalide, nakalé a rafété le 4 avril? deux ans, équipe Mais par ce que j'ai fait, je euh, mais ils sont caractéristiques, camarades, je sont représenté là-bas. Mm -hmm. Mais personnellement, j'ai reçu ma carte. Donc... avez vu que vous avez vu que vous que de non, non, non, non, non. que Mmh. Voilà. Et ça a gagné, mais Femming Leïdia, je fais le boubard à partir de cette disponibilité. Merci Marie, remercier le boubard de Voilà. Je suis en train de faire l'Association nationale des anciens militaires invalides du Sénégal. Merci beaucoup, merci. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie.